30 20 novembre 2022, non, les forces armées de la Fédération de Russie poursuivent son opération militaire spéciale en Ukraine. Dans la direction de Donetsk, à la suite des actions offensives des troupes russes, les colonies de Belogorovka et Persetravillais de la République Populaire de Donetsk ont été complètement libérées. Jusqu'à 50 militaires ukrainiens, 4 véhicules de combat blindés, 3 supports d'artillerie automoteurs et 6 véhicules ont été détruits. La direction de Kupiansk L'ennemi, utilisant les forces des groupes tactiques mécanisés et des compagnies de chars, a tenté d'attaquer les positions des troupes russes dans la zone de la colonie de Novozlovskoua de la République Populaire de Lugansk. À la suite des dégâts causés par l'incendie, les unités des forces armées ukrainiennes ont été renvoyées à leur position d'origine. Jusqu'à 50 militaires ukrainiens, 10 chars, un véhicule de combat d'infanterie, deux véhicules blindés de transport de troupes, une monture d'artillerie automotrice et une voiture ont été détruits. La direction Kranolimansky, trois groupes tactiques de compagnie des forces armées ukrainiennes, renforcées de chars, ont tenté en vain d'attaquer les positions des troupes russes en direction des colonies de Ploshchanka, Shervonopopovka et Ziklovka de la République Populaire de Luhansk. L'ennemi a été vaincu par des tirs d'artillerie, des frappes aériennes de l'armée et des actions décisives des troupes russes. Les unités des forces armées ukrainiennes ont été renvoyées à leur position d'origine. A la suite d'un engagement de tir complexe, les pertes de l'ennemi dans cette direction se sont élevées à plus de 40 militaires ukrainiens, un char, quatre véhicules de combat d'infanterie et un véhicule avec des munitions. La direction Donetsk des forces armées ukrainiennes, pendant une journée, les forces de trois groupes tactiques de compagnie ont tenté de contre-attaquer les positions des troupes russes dans les zones des colonies de novo Novodonetsk et Novosiolka de la République populaire de Donetsk. À la suite des dégâts causés par le feu et des actions actives des unités russes, les contre-attaques ont été repoussées. L'ennemi a repoussé vers ses positions d'origine. Plus de 50 militaires ukrainiens, deux véhicules de combat d'infanterie, deux véhicules blindés de transport de troupes, à mon livre, une voiture blindée et quatre véhicules ont été détruits. Opérationnel et tactiques et militaires, les forces de missiles et l'artillerie ont vaincu 97 unités d'artillerie des forces armées ukrainiennes sur des positions de tir, des effectifs et du matériel militaire dans 157 districts. La région de la ville de Dnepropetrovsk, un grand entrepôt de roquettes et d'armes d'artillerie du groupe de troupes Kortitsia des forces armées ukrainiennes a été détruit. Où des roquettes de Himar, du MLRS, des systèmes de roquettes à lancement multi et des munitions flâneuses étaient stockées. Les zones des colonies de Mankovka et Chazoviar de la République Populaire de Donetsk, deux stations radars de contre-batterie en TPQ-37 de fabrication américaine ont été détruites. La colonie de Toretsk, République populaire de Donetsk, le poste de commandement et le centre de communication de la première brigade des forces armées ukrainiennes ont été détruits. Cours d'un combat de contre-batterie, près de la colonie de Zavtnov, dans la région de Kharkiv, un peloton de système d'artillerie M777 de fabrication américaine a été touché à une position de tir. Dépôt de munitions de la 60e brigade d'infanterie des forces armées ukrainiennes a été détruit près de la colonie de Primorskoa, dans la région de Zaporozhye. Avion Su-25 de l'armée de l'air ukrainienne a été abattu au moyen de la défense aérienne dans la région du village d'Artmovsk dans la République Populaire de Donetsk. Huit véhicules aériens sans pilote ont également été détruits dans les zones des colonies de Stepnoe, Yegorovka, Vladimirovka, et Yapolyana de la République Populaire de Donetsk, Golikovo, Zitlovka de la République Populaire de Lugansk, Priutno et Sletkaya Balka de la région de Zaporozhye. Outre, huit roquettes du système de lance-roquettes multiples Imar ont été interceptées dans les zones des colonies de Mostki dans la République populaire de Lugansk, Mlitopol dans la région de Zaporozhye, Envrosyevka, de Baltzow de la République populaire de Donetsk, ainsi qu'une roquette Alder dans la zone de la colonie de Pokrovka dans la République populaire de Donetsk. Total, depuis le début de l'opération militaire spéciale, ont été détruits. 334 avions, 177 hélicoptères, 2.589 véhicules aériens sans pilote, 391 systèmes de missiles antiaériens, 6.903 chars et autres véhicules blindés de combat, 904 véhicules de combat à lancement multiples systèmes de roquettes, 3.634 canons d'artillerie et de mortiers de campagne, ainsi que 7.424 unités de véhicules militaires spéciaux.